Nous sommes à toi, nous te remercions. Merci pour les autres de pour moi. Merci pour les soins de son de la à nous à nous nous nous nom du Seigneur, nous remercions notre Dieu pour vraiment cette grâce de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir chanter, de chant des Sion pour sa gloire. Il est vraiment merveilleux, il est vraiment bon pour nous, comme notre précieux frère la lui, et tous ceux qui respirent nous l'éternel. Il nous a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin, et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Alors nous voulons pousser des cris de joie à son Nous voulons vraiment chanter avec allégresse, car il est bon de louer l'Éternel de notre Dieu. Il est vraiment doux et agréable, comme la Bible dit, pour des frères de demeurer ensemble, ayant le même cœur, ayant le même sentiment, le même amour pour ces dieux. Alors des cris d'allégresse montent du fond du cœur. Il a fait de grandes choses pour nous. Il a réellement payé des prix en montant là sur le calvaire lorsqu'il cheminait. Il pensait à toi, il pensait aussi à moi. Aujourd'hui aussi, nous voulons penser aussi à lui. Amen. Non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Amen. Parce qu'il a vécu pour nous. Pour que réellement, nous, nous puissions être libres comme nous le sommes aujourd'hui, Satan n'a plus d'autorité sur nous Amen. parce que lui, il a pris tout ce qui était comme malédiction pour Amen. nous et pour que nous, nous puissions avoir la bénédiction afin que nous puissions être un peuple qui lui a acquis Amen. et le servir vraiment dans toute l'allégresse du cœur. c'est pourquoi, bon certainement, c'est vrai il, il, il est digne que nous chantions Amen. et tout notre cœur et notre âme <rire> chaque jour qui passe, réellement, lorsque nous pouvons voir c'est vrai, les jours passent pas et succèdent ainsi de suite. Mais pour nous les croyants, nous réalisons une chose que, vraiment pour nous, c'est une bonne chose, parce que ça nous rapproche davantage de la venue du Seigneur, puisque les prophéties bibliques doivent réellement s'accomplir, et chaque chose réellement, doit réellement se placer à sa juste place, pour que c'est temps que nous puissions être aussi conscients, et avoir aussi cette assurance en réalité que nous sommes vraiment dans le temps, Beaucoup qui ont commencé à, course se sont fatigués parce que ils ont entendu, comme l'écriture le dit, mais, depuis que nos pères sont morts, mais, ben, où est cette promesse de son avènement, ainsi de suite? Tous demeurent, toutes choses demeurent pareil, ainsi de suite. Et, et, alors, ils se disent, mais on a toujours parlé des, qu'il viendra, qu'il viendra, mais, on hein, on voit rien. Alors, à ce moment, le croisement s'installe. Et puis, la voie du monde, effectivement, qui s'ouvre davantage. Mais, à grâce que Dieu a accordé aux siens, c'est d'avoir placé quelque chose réellement qui continuellement rappelle l'urgence et qui nous positionne effectivement de pouvoir avoir les yeux fixés sur ce que lui, il a dit et qui nous a ouvert les yeux pour que nous puissions aussi voir l'accomplissement des prophéties publiques en fait que nous puissions nous accrocher davantage en réalité que nous sachions Seigneur, nous savons que vraiment maintenant tu es à la porte. Il a dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. De pouvoir avoir des yeux comme les yeux que tout le monde a. Mais il réalité, le Seigneur nous ouvre les yeux, comme l'avait dit, qui illumine les yeux de son cœur, afin que vous puissiez comprendre ces choses qui nous accorde cette grâce de pouvoir réellement être persévérant dans les choses de Dieu et, et demeurer toujours aussi ferme dans la foi. N'oubliez jamais cela, mon frère et ma sœur. La Bible dit que c'est le Seigneur qui l'a dit, et le juste vivra par la foi. Amen. Et nous, nous, nous sommes de ceux-là qui doivent continuellement rester persévérants et croire. Peu importe ce que le monde peut arriver à pouvoir montrer des contraires à la parole de Dieu, mais le monde peut faire tout ce qu'il est en train de pouvoir faire pour pouvoir. Vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul le disait, j'aime beaucoup cet homme, il, il, il dit quelque chose dans les scènes d'écriture, puis nous. Dans le non, non, non. Je crois dans 2 Corinthiens au chapitre 4, il dit, verset 3, et c'est exceptionnel, il dit, mais, mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Voyez-vous, en fait, les gens, lorsqu'ils regardent le monde avec ce qu'il est en train de pouvoir faire, alors d'une manière ou d'une autre, effectivement, s'ils si n'ont pas les yeux ouverts, comme le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir les yeux ouverts, alors le doute va commencer à pouvoir s'installer. Et beaucoup de pensées vont commencer à voir s'agiter, parce qu'ils voient simplement la manière dont les choses se font dans les naturels. Mais en fait, nous, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de pouvoir avoir des yeux tout à fait spirituels, où nous voyons les choses dans une autre dimension. Ce qui veut dire que nous, quand ceci se passe, prenons prenons juste simplement un exemple pour que vous puissiez comprendre, peut-être que vous posez la question, et c'est ceci c'est et, et bien, lorsque les nations européennes aujourd'hui dans lesquelles nous nous trouvons, ont eu à pouvoir vraiment faire tomber toutes les barrières, le, le, le, le mur de Berlin est tombé, effectivement, quel cri d'allégresse, effectivement, que les gens ont fait retentir, et dit, mais voici, maintenant, et toutes les choses seront bien, on va passer d'un pays à l'autre, sans frontières, et les, les transactions, tout ira pour le bien, et puis, évidemment, évidemment le monde sera tellement si beau. Ça, ce que l'œil humain a pu voir, effectivement, c'est l'espérance qu'il a apporté, effectivement, aux hommes. Mais l'œil spirituel, qu'est-ce qu'il a vu? Seigneur, l'Empire romain s'est réellement restauré. C'est ce que tu avais promis dans les <rire> saintes Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, effectivement? Mais en fait, c'est le dernier empire. Donc, et là, nous comprenons, effectivement, nous, par rapport aux hommes, en réalité, qu'est-ce qui se passe, effectivement, parce que si vous lisez bien dans les saintes Écritures, juste simplement, je dis ça, Dans les saintes Écritures, lorsque le songe a été révélé à Daniel, lorsque Daniel a eu à pouvoir en parler, effectivement, à, à, à, à Nebuchadnezzar, à ce roi, parce que cet homme, il disait que si vous ne connaissez pas le songe, l'explication ne pourra pas être vraie. Alors Daniel lui a révélé le songe, et il était sûr et certain que l'explication était vraie et certain aussi. Alors, maintenant, il dit une chose, juste dans la date de Daniel, nous pouvons le lire avec enfin, Daniel chapitre 2, je pense que c'est cela. Daniel chapitre 2, nous lisons euh, verset vers vers vers 43. Il dit. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils, seront, ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Voyez, frères et sœurs, nous, Dieu nous ouvre les yeux donc les hommes, ils sont, on va faire négociation, on va faire ceci, l'Europe de l'Est, de l'Ouest, de, de l'Oura, tout ça, donc effectivement, ça va être beau, ça va réellement, on va bien avoir l'union, et ainsi de suite, alors il dit, mais il dit, mais, comme le fer ne n'est pas avec l'argile, On il y avoir des accords, des alliances qui vont se faire, effectivement, alors il dit, mais de même que le fait, ça dit, pas avec l'argile, dans le temps de ce roi-là, il donc, donc, ils ne seront pas unis, d'un d'autres. Dans les temps de ces, rois, de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il le brisera et enlètera tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. Ce dit que dit réellement, « La pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'air, l'argile, l'argent et l'or, et les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. » Donc le son est véritable et son explication aussi est certaine. Donc nous voyons véritablement selon les 7 écritures avec de précisions claires que ça c'est les derniers empires effectivement qui va exister, et c'est un peu effectivement, qui sera donc écrasé avec tout ce que vous pouvez euh, savoir, faire dans les écritures. Donc, nous, nous savons où est-ce que nous en sommes avec les accords, comme mon frère disait, effectivement, que avec les élections. Je ne sais pas, mais j'en parlais l'autre fois, je parler parler. c'est quelque chose d'aujourd'hui où, on ne voyait pas cela les années auparavant, mais aujourd'hui, pour les élections politiques, les gens sont venus, on voit des, des personnes aussi qui veulent devenir politiciens aujourd'hui. Et on enfin, fait la les, la publicité, ils vont même chez vous à la maison. Donc ils dans la rue, ils vous parlent, ils viennent maintenant venir avec vous. Donc tous veulent avoir un poste politique. Vous voyez, les choses sont tentées de pouvoir prendre une autre dimension. Et le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux pour que... Nous puissions voir et surtout être attentifs. Et quand nous pouvons voir toutes ces choses-là, c'est pour que nous nous préparions davantage, afin que nous nous éloignions davantage de ces choses qui eux se rapprochent davantage. En fait, eux se rapprochent davantage de la destruction. Nous nous éloignons davantage pour nous approcher de Dieu. Donc, on ne peut pas aller dans le sens que le monde va, parce que nous savons que le monde va à la perdition. Et nous, on doit aller au contre-courant du monde. Il va comme ça, nous nous allons comme ceci. Donc, ce qui est dans le monde est opposé à Dieu. Donc, nous nous opposons à cela. Nous allons vers ici, ils vont là. Donc, nous allons vers Dieu et ils vont vers la destruction. Donc, c'est pour que nous puissions réellement aussi réaliser une chose que l'apôtre Pierre avait dit. Il dit Le Seigneur, notre Dieu, il est à, est notre, il est à le pas dans l'accomplissement de sa promesse. Car il use de patience afin qu'aucun ne périsse. mais que tous reviennent à la répentance. C'est vrai, parce qu'un jour devant le Seigneur est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. Donc, nous devons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, ne part en retard dans son programme. Mais oui, il, il avance certainement. Nous avons l'impression, mais les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Non, non, non, non. Les choses avancent et bougent certainement. Amen. C'est le programme de Dieu, ça dépend toi où tu te trouves. Si tu es en dehors, effectivement, tu es stationnaire, tu n'avances plus, tu ne peux pas voir ça. comme les pharisiens Seigneur effectivement, c'était bien mis dans leur groupe, effectivement, mais ils parlaient bien de Moïse, mais ils n'avançaient pas, ils ne voyaient rien. Oh, mais nous attendons, oui, quand le Messie viendra, lui, quand le Messie viendra, mais le Messie était déjà là. Donc quand, quand tu es stationnaire à extérieur, tu dis mais rien ne bouge, rien ne va, et tout tourne à rond, tout ne tourne pas en rond. Dieu ne peut pas tourner à rond. Amen. Dieu avance dans son programme. Amen. Et comme il a dit effectivement qu'il est allé nous préparer la place, certainement, il, il prépare la place, mais aussi les choses sont prêtes. Et le temps de son retour, effectivement, est aussi très proche. Et il ne tarde pas, il travaille effectivement, et il regarde son horloge, effectivement, et c'est vrai, Dieu nous a donné une grâce, effectivement, c'est de pouvoir avoir l'immédiat. Insuisez-vous par une comparaison définie. Nous observons effectivement aussi ce côté-là, pour voir effectivement ce que les choses sont en tant que croyants. En fait, c'est pour que nous ne soyons pas dans le train-train de tout le monde comme tous les croyants, effectivement, mais nous croyons à Jésus, nous croyons à ceci et cela. Donc si nous sommes un peuple que Dieu conduit, Amen. conduit de clarté en clarté, de lumière en lumière, parce que dans un âge comme celui-ci, il nous a envoyé une parole comme dit, « Autant que soit sois, la lumière paraîtra. » Elle a paru pour nous en fait, pour que nous puissions nous accrocher à cela, et que nous soyons réellement secoués et réveillés. Mais Seigneur, l'heure est tellement fortement avancée, si tu as envoyé un prophète avec un puissant message, et une lumière telle que celle-ci qui brille comme cela, Seigneur, l'heure est déjà fortement avancée. Moi, je sais une chose, ce que je dois savoir, c'est là où tu veux que je sois. Amen. Quel est donc ton programme à toi? Comment je peux être dans -là? ce programme-là? Qu'est-ce que tu as dit? Comment est-ce que je peux savoir que si je suis là-dedans, je suis vraiment dans le programme Et c'est vrai, frère, et Dieu aime vraiment son peuple. Beaucoup de gens peuvent entendre les, les, les choses qui concernent la Bible, ils peuvent entendre et ça rentre, mais, mais vous, quand Dieu vous parle, il vous parle de sorte que les choses deviennent aussi claires pour vous. Et vous comprenez que cela est très important parce que, regardez bien, pour que nous puissions réellement réaliser que nous, nous sommes dans le programme et que nous n'avons pas peur, que s'il arrive aujourd'hui, que je serai prêt, il faut que je me retrouve dans, dans le conseil je me oui, ici, je suis sûr et certain que je dorme un peu comme ça, même quand il viendra, je le saurai. Pour cela, il faut que je sois sûr et certain de l'endroit, il a dit lui-même, je suis sûr et certain de cela. Il y a lieu que Dieu a voulu que nous soyons. Elle a dit que je ne vous laisserai pas au là, mais je vous enverrai le consolateur. Lui, il est l'Esprit de vérité. J'aime bien cela. Il dit, et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et il dit, euh, et, et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ben. Si c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et s'il si me conduit, il me conduira toujours dans le programme. Et Dieu te bénisse. Et c'est vrai. Donc, là, je suis sûr, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous, nous, qui sommes instruits par Dieu, nous qui avons la grâce de pouvoir réellement nous asseoir, pour que Dieu nous parle, frère, on doit se traiter durement, et surtout qu'on connaît. Ce qui est important pour notre salut, notre âme, effectivement, je sais que peu importe ce que les autres églises peuvent penser, quoi, ce pas mon problème. Mais ce qui est mon problème, moi, ça va venir. Maintenant que Dieu m'a parlé, moi, je suis au courant de cela. Où ce que je suis dans ce programme Et que je sais que si, et moi j'ai son esprit, c'est sûr et certain, il va me conduire dans le programme. Et quand le temps de Dieu arrivera. Vous vous souvenez, n'oubliez jamais cela, lorsque cet homme de Dieu est-il là quelque part lointain quand Dieu a accompli réellement sa parole, ce n'était pas lui, mais l'Esprit du Seigneur. l'a secoué, l'a fait lever, il dit, si ben Sibéon vient. Qu'est-ce qui se passe? On voit cet homme qui se lève conduit dans le temple, mais qu'est-ce qu'il va faire au temple C'est là que le Saint-Esprit vient de voici donc l'accomplissement de la parole de Dieu. Mmh. Conduit par le Saint-Esprit, c'est la Bible dit, non par le Saint-Esprit. Donc, quand le programme de Dieu est en action, Dieu aussi te conduit aussi dans cette action pour que tu sois réellement aussi prenant et participant de cela dans ce que le programme que Dieu a fait. nous nous allons lire dans le livre de Corinthiens, de Corinthiens, de Corinthiens au chapitre 6. Ils l'écriture, chapitre 6, verset 1, on dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secoué. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Notre Père, nous voulons vraiment te dire encore merci ce matin pour cette grâce que tu nous accordes, mon bien-aimé, d'être réellement là pour pouvoir réellement te servir aussi. Père. Tu nous fortifies, tu nous guéris, Père, et tu nous soutiens, tu nous relèves, mon Père. Amen. Et maintenant, donne-nous la grâce de pouvoir nous entendre ta parole. Pardonne-nous encore, mon sauveur béni, éclaire et, éclair et soutien Ce peuple est à toi, mon béni, aimé père, et c'est ta parole dont il a besoin, mon béni, aimé père, J'en ai aussi besoin, mon Seigneur, puis puisse vraiment nous aider. Je t'en supplie, implorant ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous le remarquez dans l'Écriture, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul. Il parle vraiment avec euh, une assurance dans ce qu'il déclare. Ce n'est pas quelqu'un qui a des paroles comme des... Et probablement, peut-être que, nous, je pense que c'est peut-être possible, c'est comme ceci, si, si je, je, je, je, je suppose que ça pouvait être ainsi. Non, en fait, il, il, dans sa façon de pouvoir réellement parler, parce que même quand nous l'avons lu avec vous dans, les livres dans le livre de Corinthiens, Corinthiens chapitre 15, et il est dit avec une, une telle assurance, une telle autorité dans, dans, dans les choses qui sont tellement d'une importance capitale pour les hommes. Et il dit, il dit, mais, il dit, mais je vous, je vous déclare, frère. Il dit, moi, Paul, je vous déclare. Et l'évangile que je vous ai annoncé. Voilà que si, si quelqu'un entendait cet homme parler ainsi, il dit, mais, mais il est tellement si orgueilleux. Il s'est prend pour qui, lui, pour arriver à pouvoir et, et prétendre comme ça, parler comme ceci, évidemment, et qu'est-ce qu'il est par rapport à Il s'est prend pour qui, mais je vous déclare que l'évangile que je vous ai annoncé, donc Paul départ. Il dit, d'abord, vous pouvez lire ensemble avec vous, hein, pour voir à peu près les termes, les calmes, hein. Verset 1, 1 Corinthiens 15, verset 1, Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel, effectivement, vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé. Donc, il, il était sûr et certain que l'évangile qu'il apportait aux âmes, il avait l'assurance que si ce peuple-là qui écoute croit cet évangile-là, c'est sûr et certain qu'il sera sauvé. Parce que frère, à quoi ça sert effectivement de pouvoir prêcher quelque chose aux hommes dont tu n'es pas d'abord sûr et certain parce que ces hommes là qui sont là comme, comme tous ceux qui étaient comme la Bible le fait savoir effectivement hein. dans les pays contre où de faire des Corinthiens, des c'était des païens, des gens qui étaient des, des idolâtres effectivement, des gens perdus donc, la responsabilité était énorme sur lui, effectivement, que n'est pas aller comme les, les stoïciens ou, ou les historiens, là, qui inventaient les histoires, les mythologies, effectivement, pour plaire, effectivement, enfin, pour, pour un peu amuser un peu les jeunes. C'était un peu mais oui, vous serez, si vous faites ça avec Jupiter, vous serez, vous serez, vous serez. Parce que, bon, ces gens, on, on voit entendre un peu comme ça, les, les prêtres leur dire. Donc, il fallait, effectivement, être sûr et certain. Là, il fallait que lui-même soit sûr d'abord de ce que lui il est et de ce qu'il a. Parce que quand vous prenez un verre de quelque chose, je veux d'abord, vous voyez, c'est un, un verre qui est là et on a, on a versé du liquide dedans. Et oui, ah! C'est lui qui est réverdicé, il, il est tellement bon aussi, il est tellement bon avec le contenu, qu'il a là. c'est tellement bon et sucré, bien dosé, c'est bon. Quand vous le prendrez, il vous fera du bien dans votre corps. Mais en fait, vous n'avez jamais bu cela. Vous n'avez jamais bu cela, vous ne savez même pas si, si c'est sucré ou amer, de certaine manière. Mais vous dites que c'est sucré, c'est très bien, ainsi de suite, En fait, vous donnez aux gens quelque chose que vous ne savez pas, c'est que cela va produire comme résultat à Dieu, en fait, vous êtes aussi un meurtrier. Vous dites que ça vous faire du bien, mais en fait, vous n'avez jamais expérimenté la chose en question. C'est sûr et certain. Donc, si lui devait apporter le salut, il devait d'abord savoir ce que c'était que le salut. C'est vrai, non Et aussi savoir aussi d'où vient ce salut. Quelle est la chose que lui a eu à pouvoir avoir pour aussi avoir l'assurance que j'ai reçu le salut. C'est comme cela qu'il pouvait réellement partir. Parce que lui-même, il s'est rendu compte que. Quand j'étais un là comme ceci là je pensais, j'avais des incertitudes, même quand on nous parlait, oui, Moïse a dit, mais au plus profond de moi, je m'y accrochais quand même, mais au fond de mon cœur, je n'avais pas l'assurance. c'est là que nous l'avons aussi, lu aussi la fois passée, puisque nous reviendrons dans ce que nous avons, la fois passée avec vous, quand il s'est tenu devant lui, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, mais je m'étonne vraiment, je m'étonne que vous vous détournez si promptement. C'est l'évangile de Christ. Et <rire> oui, mais il est quand même un ange du ciel. On dirait que cet homme, il est vraiment très orgueillé. <rire> non, hein? il n'était pas orgueilleux. Il dit quand même un an du ciel. descendre de même du ciel avec l'éclat. Et vous annoncer un autre évangile. Et moi, Paul, je vous ai annoncé que nous vous avons annoncé qu'il soit à la terre, qu'il soit donc. Il dit, je le répète encore. Regardez comment il, il met l'accent sur la chose, mon frère et ma soeur. Donc ce, c'est un homme qui a d'abord goûté la vraie d'abord goûté, effectivement, il a senti ce que cela a fait dans son corps. Que Dieu te bénisse, mon Dieu. Il ne va pas va mettre d'autres choses aux gens dont lui-même ne connaît même pas si ça va faire du bien aux étudiants. Vous dites, je vais avoir simplement de l'argent. Acheter, c'est très bon. Comme les vendeurs de marché, n'est-ce pas Oh, c'est bon, c'est bon. Il ne connaît même pas si c'est bon. Mais parce qu'il fait gagner beaucoup d'argent il va faire beaucoup. c'est comme ça que les publicités à la télévision on dit non oh vous savez comme les, les dames oh vous savez si vous avalez ça comme ça ça va faire ceci oh oui c'est bon c'est bon la réalité ça produit des effets concrets c'est comme les messieurs vous vous souvenez non, je vois que chacun de vous ailleurs attendre cela Et toutes les, les dames, pas vous, hein, que Dieu vous bénisse mes soeurs qui ont mis du plastique vous comprenez où c'est je vais pas faire des dessins alors, que je marchais avec des plastiques, plastiques, plastiques. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Les comment Mais je disais, très bon, bonne qualité, pas de problème. Et puis, c'est vraiment traité avec hygiéniquement. Lui, il n'a jamais mis le plastique. Lui, il n'a jamais, lui, il met pas le plastique. Mais il te vend toi le plastique. Il peut te faire la commentaire que ça va faire du bien. Mais lui, il n'en a pas. Amen. Fais enfin, avoir qu'on voit que lui, il l'a mis. Ah oui. Ah, oui. Mais c'est vrai. Il n'a jamais dit ça, mais il vous le vend. Et les gens achètent, et puis ainsi, ce qui après, que... Donc, donc cet homme de Dieu pouvait le déclarer comme il a, il, a, il a fait part, effectivement, dans le livre de Galates. je le dis encore avec vous, chapitre, chapitre 1, hein? c'est cela, oui, oui, très bien dit. Verset 9, oui. Galate 1, verset 9, nous... L'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, il soit donc maudit. Et maintenant, qu'est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu On dirait qu'il est vraiment trop pour l'église. Il va même jusqu'à pouvoir dire, mais est-ce que je cherche la faveur des hommes Vous savez, mais cet homme, il se prend pour qui en fait Et, Si je plaisais encore aux hommes. Je ne serai pas, serviteur vous. voyez, frères et sœurs, c'est important que vous sachiez que dans sa façon de pouvoir parler, il n'y avait pas d'orgueil du tout. Amen. Il n'y avait pas une pensée, il pouvoir se sentir parce que il ne pouvait pas avoir la pensée d'orgueil. Ce n'était pas possible. Amen. Dieu avait tout détruit. Et Il devait ressentir quelque chose. Le peuple de Dieu veut arriver à pouvoir entendre et réaliser effectivement mais dans cet homme-là, il y a quelque chose dans lequel lui, quand il parle de cela, il est tellement sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'il il, il témoigne lui-même qu'il il a goûté à la chose. Il n'est pas extérieur, effectivement, à, à, à ce que lui, il est en train de pouvoir nous faire part. Non, il est vraiment parti prenante de la chose. Parce qu'il dit, il dit, nous continuons ici, il dit, verset suivant, verset 11, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, donc par la contre dit, n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit maintenant, verset suivant, il dit, oh, vous connaissez ça, il dit, verset 15, il dit, mais, mais lorsqu'il put à celui qui m'avait mis à part des restes de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, oui. vous suivez ça, oui. il dit de réveiller à moi son fils. Oh Afin que je le sache parmi les païens. Donc, l'évangile que lui a il l'avait vraiment expérimenté dans sa puissance. Amen. Sur le chemin de Damas, il avait été frappé tombé par terre. Il non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce donc Il dit Mais je suis Jésus qui est du parce que lorsqu'on la lapider Etienne là-bas qui était tellement dans la joie, qui était celle-là qui était contaminée, qu on, on pile effectivement un blasphémateur <rire> il dit cet homme-là, vous l'avez vu comment je se passé bien, cet homme-là n'était pas un blasphémateur, tenez, là moi dit, Seigneur donc Étienne, malgré que je voyais ce qui était sous son visage, en tout mon cœur. tu m'as parlé c'est vrai non? Amen. Okay. Et puis il dit, mais j'ai entendu pendant qu'on le stonait, c'est-à-dire qu'on le lapidait là. Un homme naturel comme moi qui pouvait être très s'énerver, ouais. ramasser aussi les pieds là, ça me dit Non, le pied est tombé là, il n'est même pas lié. Le pied est tombé, il fait ramasser aussi même fouiller. Non, il est resté là, regardez, on frappe, il dit, mais mm -hmm. pardonne-le, Seigneur. Ne lui pas ses péchés mais je vois les yeux ouverts, je vois le fidèle massif, elle a à la droite de Dieu. Cet homme disait des paroles qui tarassaient mon cœur, mais j'endurcissais ce cœur. Alors que c'était toi, vous savez ça, ça l'a brisé, ça, ça l'a donné de pleurer, de se répentir devant Dieu. Il dit donc, j'ai persécuté l'église de Dieu. Il dit, mais voyez-vous partout, je l'ai pas dit, mais l'évangile, la même qui persécute, mais cet homme-là prêche maintenant le même évangile. Pourquoi il a fait Il dit, mais oui, parce que je l'ai rencontré. J'étais un homme qui pensait être sauvé, mais j'étais perdu. Amen. Maintenant, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai reçu, j'ai été baptisé en son nom, c'est vrai, non Amen. Oh oui mon âme l'a reçu. Mm -hmm. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Il dit, mais maintenant c'est pas plus moi, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Quand je me regarde à gauche et à droite, je fais tout, dis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit Amen. Amen. Amen. Donc, celui dont je vous parle, l'évangile, je vous annonce, effectivement, il dit, mais je sais ce que je vous dis. C'est pourquoi il dit, mais il l'évangile que je vous ai annoncé. Ce n'était pas un jeu pour venir me faire voir devant vous. Non, non, non, non, non, non. Je connais la puissance. Je connais l'autorité qui réside dans cela. Et, et puisque moi-même, j'ai eu à pouvoir hum, goûter à cela, il dit, pour lesquels, effectivement, vous avez persévéré, comme il dit ici, par lesquels vous êtes sauvés. Pour autant, pour autant que vous le reteniez, vous le reteniez comme je voulais annoncer. annoncé. Il dit, pour autant que vous le reteniez comme je vous l'ai annoncé. Et oui, la fois suivante, il dit, mais autrement, vous aurez cru en vain. Donc, cette façon de pouvoir réellement déclarer... Des choses aussi, d'une manière aussi, des choses importantes avec une telle précision, une telle clarté, une telle assurance, témoigner réellement de la part de cet homme, l'apôtre Paul, réellement que lui, il était d'abord sûr et certain de son salut, de son âme déjà sauvée et qui était sur et certain aussi de celui qui lui a parlé. Et de la, voie, la preuve c'est que vous pouvez le, le voir, frères Il est dit encore d'une manière aussi claire et précise pour que le peuple de Dieu comprenne cela il dit, mais il dit, lorsqu'il s'est révélé à moi, je ne montais même pas, je ne montais même pas pour aller consulter la chair, je ne consultais même pas la chair. Vous vous souvenez Je ne suis même pas monté à Jérusalem. Non. Qu'allais-je faire à Jérusalem Il dit, je suis donc parti à ce moment-là dans le désert d'Arabie avec les parchemins pour pouvoir réellement chercher la face de ce Dieu et savoir ce que ce Dieu voulait réellement que je fasse. Mm -hmm. Il dit, et alors quand je quittais là-bas, je commençais à pouvoir maintenant prêcher l'évangile qu'il m'a lui-même confié et donné pour que je l'annonce aussi. Donc, il avait donc cette assurance, lui, parce que ayant cherché la face, d'abord, il a su certainement que l'expérience que moi j'ai ici, sur le chemin de la masse, ce n'était pas énorme. De la lumière et la voix est sortie, il, il m'a parlé mais je lui ai été aveuglé puis là il m'a dit voilà, Ananias c'est c'est là je connais toi c'est, sa dernière effectivement est venu et quand il a prié pour moi les égales sont tombées et j'ai été bâtissé et par la bouche d'Ananias il a parlé il m'a parlé aussi effectivement OOOH! je connais l'auteur de cette Connaît effectivement la puissance qu'il y a dans son évangile. C'est pourquoi vous remarquez très bien que dans, dans le même, je crois que c'est la même écriture, effectivement, hein, il, il, dit, il dit une chose. Un hein, Corinthien, Pour que vous puissiez comprendre, nous allons revenir dans le Corinthien. Il dit, dans la même écriture, effectivement, il dit une chose qui est importante ici. Regardez bien. Il dit, verset hum, hum, hein, 12, pour que vous puissiez voir cela. Il dit oh si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort Non, s'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc faite. Voyez, frère, le point central. La résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était un point capital et central de la Bible, frère. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il n'aurait jamais été justifié pas pardonné, sanctifié, mais même pas sauvé. Amen. Amen. Donc, sans résurrection, le fait qu'il soit ressuscité, frère, c'est pour notre justice. Vous vous les compte, frère, ton par un rédempteur à toi. C'est lui qui, avait toi, été racheté. Et hein, qu'il soit resté dans la tombe, c'est terminé pour toi, mmh. c'est pourquoi vous pouvez remarquer que les hommes spirituels comprenaient bien ces choses-là lorsque Charles lorsque, lorsque était là et puis il était à transporter, effectivement, et puis il vit le trône, celui qui était assis au trône, chapitre, chapitre 2, 3, 4, je pense, là, dans le dans, même, chapitre 4, puis chapitre 5 dans, chapitre 4, il avait effectivement le trône ainsi, vous vous souvenez, 5 maintenant, pose là, qui dit, je vis quelqu'un qui était assis sous le trône il tenait dans sa main un livre qui a dans est en dedans et en dehors. Ça je Vous connaissez l'écriture, non Je lui lis. Après, c'est 5. Ça me fait sens. Oui. Verset. Oui. Parce que quatre, vous connaissez. Là, quand il est monté, cinq, il s'est dit. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre qui a dans est en dedans et en dehors. C'est de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre d'en rompre le seau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Jean m'avait réellement compris. Là, effectivement, l'humanité est complètement perdue, parce qu'il n'y a pas... Quelqu'un qui était digne de pouvoir réellement prendre la place d'un rédempteur, effectivement, qui aurait accompli la chose pour notre salut. Tout ce qu'on a fait en durée effectivement, ça ne vaut absolument rien du tout. Et est très bien, frères et sœurs. Vous savez, quand les choses étaient montrées à Jean, il ne les savait pas. On lui montrait partie par partie. Parce qu'on l'a fait monter. Monte ici, je te ferai voir une chose qui doit m'arriver. Il a pu voir, effectivement. Il était conscient. Quand on parlait des livres, il savait que c'était les livres de la rédemption. Il savait cela. Il était là-bas, là-haut, en esprit. Donc il voyait les choses. Et on a crié dans les cieux sur la terre. Personne n'a débrouillé. Donc, réfléchissez, pensez à cela, parce qu'il dit, mais sinon Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est en faite. Ainsi donc, il est très bien, vous dites euh, 1 Corinthiens 15, il dit non, verset 14, il dit non, verset 13, il dit, verset 14, il dit, non. et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Ainsi, et votre foi aussi est vain. Ça ne vaut pas la paix. Est-ce que vous suivez Donc votre foi aussi est vaine Vous suivez cela Et puis il dit, il, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Vous voyez, frère, même quand les gens pouvaient à ce moment-là lui raconter, « Oh, ses disciples sont venus, ils ont volé son corps, frère et soeur. Si les disciples avaient volé son corps et que les cieux ne pas ressuscité, aujourd'hui tu n'aurais pas ton, le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, rien ne fait pour que vous puissiez comprendre que cela s'est passé réellement. Quand vous manquez à la parole de Dieu, quand vous confessez, quand Dieu vous pardonne, vous sentez quoi La délivrance. C'est vrai, non C'est la vérité. Si nous n'étions pas ressuscités, c'est le bâton, nous serions des idolâtres jusqu'à ces jours Tu n'aurais pas eu la force de croire. Mais c'est vrai que Dieu te c'est vrai. Parce que l'évangile tournerait toujours en Israël. Même si on venait vers toi, tu n'aurais pas pu croire. C'est la vérité. La grâce est venue par Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi, nous croyons. Amen. Donc, s'il n'était pas ressuscité, Tout ce que tu peux faire. Et ça me demande, même, même, même, même en plus de cela, toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi-même, nous ne savons même pas faire ça. Nous serions des ennemis. on se gardés comme chien-chat. Il vient de quel pays, il vient de quel endroit. Donc ici, ce serait tout d'un Oh oui! Vous voyez ce que la Bible dit dans. Hein. Et, et quoi, c'est Ephésiens chapitre 2? Je pense. que Ephésiens chapitre 2. Regardez comment il décrit même ces choses-là. Vous voyez? Il bien. Regardez, regardez bien. Verset hum. hum. hum. hum. hum. hum. 12. Pour que nous comprenons l'importance de ces, de ces Jésus, notre Seigneur, de sa résurrection. Alors, elle est très bien, elle est très bien. Verset, verset 11, d'accord, il dit C'est pourquoi vous autrefois, pariez de la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair, par la main de l'homme. Verset okay. 12, il dit Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Amen. Ah Et les temps sans Christ et sans lui. Amen. Tout était, n'oubliez pas, tout était pour Israël. Ils avaient les temples, ils avaient les prêtres, et tout se faisait là mort. Toi et moi, idolâtres. C'est vrai. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de citer à Israël. C'est vrai, non? Un juif ne pouvait pas aller chercher. Et puis il dit, étrangers, alliants de la promesse, sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Donc, il, il montre effectivement dans ce qu'il déclare, en réalité, l'importance de l'évangile, donc la véracité, donc la, la vérité vraie, effectivement, de, de l'évangile que lui annonce en réalité au peuple. Il a eu la grâce de pouvoir expérimenter cette chose-là et il était sûr et certain de pouvoir savoir que, oh oui, si vraiment le païen pouvait croire et entendre maintenant, c'est Vous c'est ce que la, la Bible dit, je crois c'est la même écriture effectivement et c'est ce qui, ce qui est merveilleux cela frère, pour que nous comprenions ces choses en, en nous et que nous, nous réalisons effectivement le, le poids et la responsabilité, pourquoi cet homme disait ainsi pour le remettre en Corinthiens commentaires, regardez bien, toujours Ephésiens au chapitre 2. Regardez comment les choses sont placées. Éphésiens au chapitre 2, regardez ça. Il dit, verset, verset, verset, verset, verset, verset 14, je dis, parce que je sautais la, la, la, verset 13, verset 14, il dit, écoutez bien, car il est notre paix. Parole mm -hmm. donc on tout le monde, il est, père, il est notre Père, il est notre Père, il est très bien Lui qui de deux, de deux, de deux, vous savez de qui on parle de deux, non? les circoncis et les incirconcis. Lui qui de deux n'en a fait qu'un, un. Lui à son nom Lui, Lui, Lui qui n'en de a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation il est métier et dit pas sa chair, la loi des ordonnances dans cette prescription, afin d'écrire en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en la paix et de les l'un à l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix. Vous suivez ça? En détruisant, en détruisant, par elle l'inimitié. Amen. Amen. Donc la mort à la croix. Et sa résurrection était la chose importante dans les Saintes Écritures pour tout salut à Dieu et pour le mien. Parce qu'à la croix, lorsqu'il est c'est pour ça, quand on, on parle, au Seigneur on prêche l'évangile, l'assistant. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la congrégation, comme vous qui êtes assis, c'est absolument important que vous réalisez cela. Il faut d'abord que quelque chose vraiment touche votre cœur. cest à quand on dit, celui qui veut compris qu pour lui avance, ne venez pas par mouvement. Ne venez pas pour faire plaisir, ça ne sert à rien de chercher. Non, venez quand vous sentez que le Saint. Parce que quand on dit, mais celui qui veut qu'on prie pour lui avance, oui. le Seigneur te connaît. Amen. Donc, Amen. même si c'est une seule personne, c'est pour cette personne-là que Amen. le Seigneur a parlé. Avance simplement, étant convaincu. D'abord, tu es convaincu, dis, Seigneur, oui, tu as touché mon cœur. Amen. Tu m'as aimé parler. J'avance parce que je crois cela. Peu importe, et vous vous souvenez comme notre frère ici, euh, ici c'est notre frère, le docteur, ici, okay. nous avons dit litre-là, je pense, non? Mm. Bah, oui, il dit, mais, il dit, mais, mais, frère, je viens, je crois que si tu pries pour moi, peu importe le temps que ça va prendre, mais je sais qu'une chose, ce que pour moi, c'est réglé. Amen. Amen. Alors, désormais, trois ans, mais j'ai la science qu'une fois que tu as prié, pour moi c'est terminé. Ce n'est pas moi. En fait, quelque chose dans son cœur. Amen. Elle lui a dit que si tu crois comme cela, et qu'on prie pour toi, ça va terminer. Amen. En fait, c'est comme l'évangile vous est annoncé. Parce que la Bible dit, mais quiconque invoquera, Je crois que c'est dans Romain chapitre 10 que nous puissions retourner ça. Romains chapitre 10. Nia de cette victoire. Il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs. J'aime beaucoup cette question. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche, pour tous ceux qui, ceux, ceux, ceux qui l'invoquent. Tant quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tant qu'il faut réellement d'abord qu'on puisse parler de celui qui sauve. Maintenant, Regardez très bien comment les choses se passent, effectivement. Quand la parole vous est annoncée, il bah, y a effectivement qui entend, il y a quelque chose qui travaille dans ton cœur à toi, qui te rend conscient que non, je le veux, cela. Amen. Pas parce que je suis que mon grand-père l'a fait, ma grand-mère l'a fait, bon, dans la famille, je suis des sept Tu je vais quand même y aller. Ça ne sert à rien, ça. Avec une telle attitude, mon frère et ma soeur, <rire> Tu vas créer des problèmes aux frères et sœurs parce que ta foi n'est pas juste. Oh, oui. Oh, oui. Ah ben oui, tu vas la peine qui te là la boulette et tes pieds c'est toi. Parce que tu n'es pas convaincu. C'est là si là. Mmh. Il a fait ça. Oui. Mmh. as vu comment les pasteurs et aujourd'hui a dit ça mmh. Quand vous sortez dans les maisons des uns, toujours parlez. Parce que votre foi n'est pas conforme. Amen. Amen. Vous ne savez pas pourquoi vous l'avez cru. Parce que celui-ci l'a fait, s'il l'a fait. Mais quand réellement ton âme a été touchée, Amen. tu as réalisé que non, je ne suis pas bon, j'ai besoin d'être changé. Un homme et une femme convaincus comme ça, oh là là là, c'est la grande bénédiction. Amen. Tout simplement une âme, une seule âme, frère, Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Amen. Il a fallu que. C'est pour ça Paul pleure, il dit, mais il a fallu qu'il trouve grâce au yeux de Dieu pour qu'il donne un hein, Timothée. Voyez-vous mmh. mmh. comment il va dire, mais Timothée, mmh. mon, mon enfant. Mmh. Tu viens mmh. trouver quelqu'un qui. y a une telle fois qui peut croire la parole. Vraiment. Mmh. Ça sera. Il peut embrasser le monde. Mmh. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup jouent à la comédie. Mmh. Vous ne réalisez pas ce que c'est que le Saint. La grâce que Dieu vous a accordé de pouvoir, toi et moi, savoir que nous sommes des hommes éternels. Ce n'est pas l'imagination, ça. C'est une réalité. Puisque il a lui-même témoigné qu'il a appris, je sais pourquoi il a pleuré, parce que c'est un homme comme et moi. Il a appris toute l'humanité, mon humanité, avec toutes les angoisses possibles qu'elle l'on peut avoir, mais il était le Dieu tout puissant. Amen. ça? 100% Dieu et 100% Rome. C'est la façon de Dieu de pouvoir faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit comme ça pour être ton parent mon parent afin qu'ils prennent réellement tout ce que tu es, pour okay. qu'ils puissent réellement payer. Le prix, en fait. Pour toi. Afin que tout ce que toi, tu as fait. Okay. Vous savez, je voulais raconter ici une fois, je l'ai aussi entendu, et je crois que la personne comme on a raconté, c'est en fait lui-même. Vous connaissez le nom de ce frère-là, c'est Daniel Curie. Hein? Donc lui-même a eu cette expérience-là, il, il était mort à ce moment, donc il a eu cette expérience. Il, il dit Je suis, je suis, je me suis retrouvé là-haut, dans les cieux. Et, et là, je me suis retrouvé avec l'ange qui était là, avec un livre qui qui appelait des noms. il appelait Toi-Tel vous savez frère, les cieux c'est la vérité c'est vrai, c'est réel, ça existe quoi que le pape dise maintenant c'est abstrait, c'est normal lui ce qu'il ce qui attend c'est l'enfer Mais non, les cieux sont réels Amen la Bible c'est même Jésus qui est monté Jésus est monté c'est vrai, non Il est à nous, pour pas une place pas en bas, mais là-haut. C'est vrai, non Oui. Croyons. Oui. Et ben là, il, il entend l'ange qui appelle les noms. Frère tel entrer. Oui. C'est tel entrer. telle est tel entrer. Tout le monde entre, tout le monde entre, tout le monde entre. Puis il voit l'ange, il fait son sourire <rire> et puis, il pose la question à l'autre, mais oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais, <rire> et moi? Il dit, mais, toi qui? Je suis dans les furies sur la terre, j'étais, il dit, mais je, je ne vois pas les derniers furies ici. Moi ici, je suis là pour faire, qu'est-ce que dans la liste, dans la liste, dans, dans, dans la réunion, est, est ici, mais le tien, je ne le vois pas ici. J'ai appelé, j'ai appelé, mais le tien, je ne le vois pas. En fait, ce n'est pas une histoire, là, de bien tirer la dernière tiré l'a a vécu mmh. Il a vraiment vécu ça. Il a presque mangé, bon, il pas, pas entendu. Puis il entend l'ange qui le dit. Moi ici, je peux... Mais qu'est-ce qu'il a venu m'a la Si tu veux plaider ta cause, monte là-haut. Tu peux plaider ta cause. Et moi, je ne peux rien faire. Alors il dit, il montait, et pendant qu'il montait, et voilà qu'il entend maintenant la question qui sort de la lumière, qui dit D'ailleurs, tu ris Depuis que tu es né, pas depuis que tu es roi. Depuis que tu es né En plus de cela, mon frère, moi et vous, on suit dans l'unité. C'est vrai, non Venant ah, oui. dans ce monde, proférant toutes les choses aussi, le monde des possibles. Vous savez, non Donc, depuis l'ordre de et l'essence, nous sommes dans le péché. Depuis que tu es né, Daniel Curie, n'as-tu jamais volé Depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti? Depuis que tu es né, n'as-tu jamais fait ceci? Vous savez, vous non, j'en ai, ai déjà parlé ici. Donc, il voyait chaque chose. Il se souvenait de tout ce qu'il avait fait. Et là, la question, maintenant, après cela, il a dit, mais pour tout cela, Daniel Curie, tu es condamné, Frères et sœurs, il nous fallait un parent redacteur. Amen. Tu peux aujourd'hui me dire que ah, je ne crois pas en ces que l'on parle, effectivement, là, c'est Jésus, vous et, et puis, de toute façon, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis toujours droit et je suis toujours bon avec mes voisins, je ne fais rien de mauvais. je donne, effectivement, j'assiste, effectivement, comme j'ai les moyens, j'assiste les pauvres, on fait construire des, des, des, des, des pompes à eau en Afrique, on envoie des moyens pour qu'on puisse aider pour les, les, les extincteurs, pour les, les, les, les, comment on appelle ça, les... les je sais pas, très bien, très bien, très bien. J'envoie les, les, les conteneurs, des vêtements, j'ai nourri même le pauvre là-bas, je sais pas que la religion, mais je suis bien, et je sais bien que si je mourrais aujourd'hui, eh bien, je ne pourrais pas lancer mon lieu, moi, parce que je, je n'ai rien fait de mal. Oui. tu peux tout faire bien. Oui. Ta sainteté à toi tu une sainteté souillée je suis à toi et que je dis souillé la véritable sainteté elle vient du Saint Saint Saint, saint. Amen. Amen. Amen. la véritable justice elle vient de l'éternel notre justice Amen. tout ce que toi et tu peux faire ça c'est la vérité frère C'est pourquoi la religion ne sert absolument à rien vous voyez mes frères, tu dis, va mon frère. Mm -hmm. Je vais oublier mes chose que vous connaissez déjà. Regardez. Ephésiens chapitre 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces monde. Selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. vous suivez Nous tous aussi nous étions de l'or non Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme lui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Amen. à cause du grand amour dont il nous a aimés, Amen. nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Merci, oui car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous comprenez cela? Je répète encore. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres. Vous suivez cela? C'est le point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes sous l'ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. voilà mon frère et ma soeur la véritable sainteté vient quand Christ est en toi Amen. lorsque tu l'as vraiment accepté c'est pas de se dire, tu sais moi je ne suis pas comme cette soeur-là moi j ai, j ai, quand j'ai problèmes, je sais prier, mais cette soeur-là est toujours comme ça, comme ça, comme ça même si tu pries, même si tu dis quand tu te vois comme ça tu n'es pas meilleur que cette ci Amen. Parce que tu te vois, toi, moi je suis, moi je peux, moi je suis, moi je suis saint, si si si, c'est vrai. Mais un véritable saint. Il dit, mais Seigneur, j'étais comme les autres. Un Le chien dans les Seigneur. Tu m'as ramassé. Je rien fait de froid. Tu m'as ramassé, Seigneur. Tu m'as lavé. Tu m'as appris à prier. Oh, travers les épreuves, Seigneur. J'ai appris à pas déconnaître mon roi. Qu'est-ce que je suis, c'est toi qui m'as tout appris. Pourquoi j'en voudrais à ma soeur Amen. Amen. Je ne suis pas meilleur qu'elle. Parce que ce que je suis, c'est toi Alléluia. qui as fait Amen. Vraiment. Si je suis saint, c'est toi qui en comprends. Amen. Les œuvres que tu as préparés, les bonnes œuvres, fait que nous les pratiquions. Mon frère et ma soeur, c'est pourquoi l'équilibre, que personne n'en venait, il n'y a trop d'opinion. Moi, j'ai moi, oh moi, non, non, non, non, non. C'est une grâce. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi quoi oui, le délouer. Travaillons avec Dieu. Amen. Fait que vous ne recevez pas cette grâce de Dieu en vain, mais que vous sachiez réellement ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait en vous, ce qu'il fait davantage en vous, frère et soeur. La véritable connaissance qui vient avec la grâce de Dieu ne peut pas t'enfler, tu me dis. Quand tu le reçois, tu vois, Seigneur, c'est vrai, tu deviens humble, frère. Tu ne peux pas te prendre parce que je connais. Alors il y a, quand l'orgueil ne fût qu'une parcelle monte dans ton cœur, Satan est déjà Ah, que bon. la, la, la Bible nous dit une chose, il dit, mais, et ça, ce qu'il nous montre, il dit, mais, ayez en vous, ayez en vous le sentiment qui était en jésus Vous avez... vous encore? Lequel sentiment qui était en lui? Philippien hein? Philippien hein? Philippien hein? nous hein? prend tout le temps, hein? Allez, j'aime bien lire aussi le verset 1. Hein, Philippiens, chapitre 2, verset 1. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Oh, j'aime ça, que Dieu nous aide. Alors qu'il dit, écoutez, devez-vous beaucoup, peut-être que nous allons être priés, que vous laissez partir, ça va pas passer ça un peu longtemps, mais bon, que Dieu nous envoie la grâce. Chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, verset 1, nous allons lire un peu, et puis nous allons prier comme Dieu le revient. C'est il y a quelques consolations en Christ s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant mm. un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est vrai, non Que mm. oh, okay, Dieu nous aide. Frères et sœurs, si vous avez le, le modèle véritable, vrai, c'est celle de la première église. C'est ce à quoi vous et moi, par la grâce, nous prions Dieu qui nous aide. Nous tendons vers cela. Amen. Je vous en supplie, frère. Nous tendons vers cela. Tout ce que nous avons restera. Mais ton frère et ta soeur, ils sont plus précieux pour toi que le pain que tu manges le matin. Amen. Je vous en supplie. Que Dieu, accorde la grâce, que nous comprenions ce que quelle est la valeur d'un frère. Quelle est la valeur d'une seule Je vous en supplie. Que cela puisse être quelque chose qui soit, que toutes ces barrières et ces murs que Satan dresse dans vos parcelles de pensée, que ça puisse tomber. On va mm -hmm. continuer. Rien, dis Un même, même sentiment, un même amour, une même âme, ah, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Amen. Mais, mais que l'humilité, l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même Vous voyez ce que la parole de Dieu produit? L'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même Que personne n'ait une autre opinion de lui-même. Mais en continuant, oh, bien il dit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux les autres c'est la partie la plus difficile il faut vraiment mourir pour considérer ton frère et ta soeur. aussi longtemps que tu n'es pas mort c'est un combat sûr et certain quand le seigneur dit aimez-vous ardemment les uns les autres c'est une arme contre la vie j'aime beaucoup ça Mais, et ce que la Bible déclare et montre, effectivement, à ce merveilleux. Vous avez dit, il dit, aimez-vous ardemment les élèves. D'abord, vous voyez, effectivement, il dit, mais, puisque, nous allons lire, en fait, juste une portion. puis J'ai dit que je peux, mais je vais m'arrêter. Regardez bien, un corps éthétique. Puis je vois deux écritures, puis vous avez prier. Il y avait des verset 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Verset 2, je crois que vous le connaissez par cœur Il dit, Ayant donc, vous connaissez par personne, ayant donc purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'esprit, par l'esprit, vous voyez cela, par l'esprit, cet esprit peut part, c'est le ma baptême du Saint-Esprit, hein? l'Esprit de Dieu, hein. Mm -hmm. Voyez-vous, étant en vous, hein, étant en vous. <rire> Nous allons vite lire aussi la Philippe, dit, donc ayant plusieurs en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel. Vraiment sincère, mmh. vraiment sincère, mmh. un vrai, un vrai, un vrai, mmh. vraiment sincère. Et tu regardes ton frère, tu l'aimes vraiment. Mmh. Tu regardes ta soeur, tu l'aimes vraiment. Amen. Il dit aimez-vous ardemment. Mmh. C'est pas moi qui écrit ça mmh. C'est la Bible, c'est le Seigneur lui même il, il a ajouté, il dit mais ardemment. Mmh. Je vais exagérer quand même. Je n'ai pas dit de faire n'importe quoi. Hein. Mais l'Écriture dit, aimez-vous ardemment. Quand vous aimez quelqu'un, ça sert. Hein. C'est vrai, non? Aimez vraiment. Vous savez que c'est... Je sais pas si vous ne pas. Un scribe a poser la question au Seigneur Jésus. J'ai souviens les temps, j'ai je vais Il dit, Rabbi, Rabbi, toi, tu es vraiment dit, dis-nous, dis-nous. Nous voulons savoir. Quel est de tous les dix commandements, les commandements que Dieu Il dit, quel est le plus grand là que Dieu aient, si on croit en ça, c'est terminé. Tu n'as plus de problème pour les autres. Nous voulons vraiment savoir, Rabbi, parce que tu connais les écritures. Il aurait dit, il Voici le plus grand. Et le premier de tous les commandements. Écoute-toi, oh Israël. L'éternel, notre Dieu. Et lui dit, c'est Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta faute, de ta pensée. C'est écrit, hein? De tout ton être, de tout ce que tu es, tout ça, ce que tu es, tu l'aimes entièrement. Amen. Et puis, il se dit, ah, c'est la réponse. Il dit, Hein, ah, c'est pas terminé. Voici le second qui lui est semblable. C'est quoi Ah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous voyez comment ça marche avec Dieu oui. C'est l'arme, frère. Dis-moi, si tu aimes vraiment ton frère, est-ce que tu vas le critiquer Si tu aimes vraiment ta soeur, tu vas le critiquer. Ah, même tu entends quelqu'un qui le critique, oh là là. non, non c'est pas possible. C'est vrai, ouais, non Quand vous aimez, vous défendez. Amen. Vous savez, je ne vais pas. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas. Je sais si on va parler Parler. Toujours, parle Il est toujours fanatique de pasteur. Il est pas fanatique. Non, pas, frère. Oui. On voit que vous Quand vous aimez quelqu'un, votre fils à vous, votre fille. Oui. Quand vous avez quelqu'un de parler du vous dites, moi oh, je n'ai pas de femme, mon fils, donc, on va croire Je suis fanatique. <rire> L'amour est pas à ce moment-là. il est bien. C'est ça l'amour. Quand vous commencez à dire, mais on va dire, il est fatigué, il est pasteur, il va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quand vous aimez, vous défendez. Amen. Mais c'est la vérité. Ardemment les amis Vous aimez. Vous, vous, trouvez, vous... Alors, Nous continuons dans le bien. Voilà, il dit. Verset, nous allons terminer, hein? Verset 5. Donc, « Chacun de vous, voulu poser ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5 dit, « Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. » Frère, vous, vous savez ce que Dieu a fait de toi, ma soeur, de toi, mon frère, tu n'es plus comme les autres. Amen. Tu es un fils de Dieu, et tu es de t'équiper, toi en tant que fils. Amen. Les autres ne le sont pas, mais toi oui, tu l'es. Voilà. Mais même étant à cet état-là, l'orgueil ne peut pas avoir place. Dis, étant en forme de Dieu, il savait qu'il était frère. Vénie mm -hmm. mais qu'elle est sié. Toi bouge là-bas, si tout ne se passer. Mais mm -hmm. mais il n'a point arraché à regarder être égal de prier Dieu. Ah, ah. dit, bien. Dis bonjour Seigneur, oui. Et alors vous disant que les en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pointe arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est d'un prix, cest qu'il n'a pas voulu traiter l'autorité, effectivement, de la puissance de Dieu pour dire Comme vous vous souvenez, quand on est venu le prendre le de cette année, vous vous souvenez encore, quand, quand les disciples voulaient avec les épées, ils disaient, non, ne le fais pas. Je peux prier, une légende je peux descendre ici. Vous avez vu ça? Qui n'a pas encore lu ça? Tout le monde de l'écriture Amen. Amen. Parce qu'il a dit, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Amen. Donc il dit, non pas aller à acheter légal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. C'est vrai, non En devenant semblable aux hommes. Il est vraiment descendu. C'est vrai. Le Dieu tout-puissant. Il a pris la forme d'un homme, il est descendu et il est devenu même un serviteur, il a ramené les pieds de ses créatures, créatures, effectivement, et après s'être trouvé, verset 8, dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Vous voyez que l'humilité est la nature possible de Dieu. C'est vrai, non Dieu, la grandeur. Je me dis, vous vous souvenez de cela, non hein? mmh. Dieu se cache et se révèle dans la cérémonie. Mmh. Mmh. Mmh. Il s'est humilié du Père, s'est mmh. rendu obéissant jusqu'à la mort, dis, hein? même jusqu'à la mort de la croix. Mmh. C'est la mort la plus ignominieuse Il mmh. pouvait mmh. la refuser. Mmh. Mmh rendu en spectacle devant les hommes et les enfants, mmh. les femmes et tout ce qui était là, effectivement. Mmh. Donc traiter de tout ce qu'on pouvait arriver à pouvoir traiter sans vêtements aussi. Ils pouvaient la refuser. Avec si, même jusqu'à la mort de la croix. Mmh. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans le cieux, Amen. sur la terre et sous la terre, Amen. et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Amen. à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous l'avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant je suis absent car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Vous y êtes là Sans murmure. Regardez bien la nature de la de Ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables. C'est comme, je comme je disais, frère. Vous sentez dans votre cœur que Dieu veut que vous fassiez un geste pour l'assemblée, je ne et alors vous mettez dans votre poche vous avez de l'argent, ou dans votre sein, et vous sentez forcément ça brûle parce que, je n'ai pas beaucoup, mais Dieu dit mais donne, donne, ça brûle en tant que, tu mets la main dans la poche. Pas, moi, de la ça, est, poste, eh ben, vous connaissez la, la grandeur des billets de 500 euros et aussi la grandeur du billet de 5 euros. Vous l'a dit avec Dieu je vais donner la main tombée sur les billets de 500 euros. Vous l'avez senti non alors, la gymnastique commence maintenant, dans la bouche. On voit, mes frères, mes frères, mais frère, on mais qu'est-ce qui se passe? Donc, les frères, fait font des recherches. Ils tournent là, ils passent là, ils passent, ils disent, ça c'est le billet de cinq ans, non, non. Mais il est où ce petit billet de cinq ans? Quand vous donnez vraiment à Dieu de tout votre cœur, Dieu vous remet aussi au-delà même de ce que vous avez. pouvez dire, mais quand je donne maintenant, puis Dieu va me donner, c'est comme je vais me mettre la porte. Ne faites jamais comme ça. Il faut que vous soyez conduit. Vous sentez que c'est juste ce que je fais. Je ne fais pas par obligation. Mm -hmm. Mm -hmm. Seigneur, je sens dans mon cœur. Je n'ai que, que peut-être euh, 100 euros chez moi à la maison. Mais je sens, Seigneur, que je dois donner même 80 euros à la somme. Je donne un exemple. Mm -hmm. Je dis non, non, ce n'est pas possible. Je donne 80 euros, il peut être 20 euros pour mes enfants. Pour moi, ce n'est pas possible. Quand tu commences comme ça, ne le fais jamais. Mm -hmm. Si tu le fais, tu ne seras jamais béni. Mm. Mm. Quand tu as 100 euros, tu sens que ton connu donne les 80 à l'Assemblée. Prends les 80, mets dans la liste. Mm. Le Dieu qui est à dit de pouvoir faire ça, Amen. il sait pourquoi. Amen. Parce que devant toi, Amen. il a prévu la bénédiction. Amen. Vous Amen. souvenez de celui qui devait taper mm. Vous souvenez encore mm. Les prophètes, ils disent Mais tape C'est tout. Si tu avais continué à taper, voilà ce que le Seigneur allait faire pour toi. Quand il te dit donne 80, c'est qu'il sait qu'il veut te trouver des millions pour toi. Mais quand toi tu dis, moi je vais donner 20, tu réduis tout en fait. Il a dit, mettez-moi de saut à l'épreuve, vous ne verrez si jamais je ne suis dessus. Ce n'est pas ma parole, c'est pas mon écriture. Amen. Moi, je suis un homme, mais Dieu veille sur ça. Il veut Amen. être honoré. Toi, fais la chose de la juste manière, Amen. sans hésitation. Mais moi, mais tous, même quand ton frère vient, même quand ta soeur vient, chez toi à la maison, je ne sais pas moi, vous Non, il faut que tout ce que tu dois faire soit l'élan du cœur. Amen. Amen. C'est un poulet que tu veux donner, même s'il si, est contenté, qu'est-ce que j'ai à donner, même s'il n'a pas demandé. Mmh. Mmh. Donc, on rentre chez toi. Hein. C'est une nature que Dieu place aux enfants. Tu mmh. as la joie de voir ton frère te dire, peut-être qu'il n'a rien à la maison. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai J'ai un sac de... Ah Tu sais que le sachet, il ne de... faut pas que j'ai un sac comme ça et puis je le mets comme ça. <rire> Je réalise qu'il a peut-être 4 ou 5 enfants. J'aimais. Tu sens mon cri. Seigneur, je j'aimais, j'aimais. Je je Jusqu'à ce que tu me dises, c'est suffisant. J'aimais, je mets, j'aimais, je mets, j'aimais, je mets, j'aimais, j'aimais. Oui, parce que si j'ai ces sang c'est toi qui m'as donné. Si il est venu chez moi, peut qu'il a pris le Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour me donner ne plus que. C'est pour ça, n'oubliez jamais ceci, si frère. Quand quelqu'un avec, tu sens que le cœur dit, il faut quelque chose de l'événement. Ce frère était malade. Non, je veux aussi être béni par Dieu. Il n'y a plus de toi à donner. Amen. Ah oui, oui. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi, non Je dois donner aussi C'est lui qui Amen. donne, nous bénis, frère. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, là, fournir les sacs, mais la viande, mais les poissons mets, mais je ne sais pas moi, le riz, donne, donne avec beaucoup de joie. Amen. Amen. Souvenez-vous, tu te rends par là peut-être, okay. souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous, de, de, de la veuve là. Elle ne savait pas pourquoi cet homme-là avait nous n'avons rien un peu, c'est un peu cela, mais fais-moi seulement cela. Ah, elle n'a pas désobéi. Ah. Elle l'a fait. Et quand elle a fait, effectivement, ce qu'elle avait, effectivement. Vous avez vu la promesse Lui, mm. il y a la farine ne Frères et sœurs, nous voulons que Dieu nous aide. Amen. Ça va, ne pas va manquer, mais lui, il va falloir. ne vont pas manquer, chez toi. Parce que tu vas donné Amen. son Amen. Amen. Nous hum.